Pour la direction générale des entreprises, c'est un vivier de recrutement stratégique. Ça fait plusieurs années qu'on vient ici et à chaque fois, on doit dire qu'on n'est absolument pas déçu. curriculum a Ça permet vraiment d'avoir des profils déjà quasiment prêts à être envoyés chez nos clients et à répondre à des problématiques plus ou moins complexes. This is a nice market and we're looking for specific skills and it looks like the, yeah, the, your candidates, basically the candidates. So they have them. On recherche des étudiants qui sont curieux, qui ont envie d'apprendre, qui connaissent un peu de, de l'économie industrielle, de la régulation, regulation droit de la concurrence. Et qui connaissent aussi uh, des logiciels comme R, Python, uh, qui ont les appétances l'envie de, de, de travailler avec de la data. Nous avons vu, par exemple, dans certaines des conversations informales que les gens connaissent machine learning, uh, data science, that they données, have ont aussi un background très grand sur I.O. et des choses-là, nous sommes très heureux de et nous utilisons beaucoup. Eh bien, je suis très content de ce forum. On peut voir plein d'entreprises, euh, on peut déposer des CV, passer des entretiens, et ça fait plaisir de voir à quel point TSE s'implique dans notre insertion professionnelle, et surtout pour des étudiants en deuxième année de master comme nous. The proof that it is useful is that we come back every year, uh, and the second proof that it is useful is that a large part of uh, our office in Paris is made of uh, former students, as myself uh, from TSC.